Et salut à tous les amis, c'est Gabriel, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode 0, donc sur l'épisode survie. Donc euh, voilà, épisode 0 c'est le lancement, donc euh, vous allez avoir droit à un épisode par semaine sur Minecraft. Donc euh, je voulais vous faire visiter un peu le village avant de partir. De Voilà, je vais vous faire visiter un peu le village. Voilà, le petit village que j'ai trouvé. Voilà, tout simplement. Où j'ai mis un peu des protections autour. Voilà. Ma petite maison qui n'est pas totalement terminée, mais qui est quand même pas mal du tout. Alors. Euh, Qu'est-ce que je regarde Oui, je regarde la durabilité des objets, donc ça c'est pas mal. Non. Ah. Ça c'est beaucoup mieux, donc du coup. Comme les patates sont beaucoup mieux euh, pour euh, me nourrir voilà donc petit village en perspective alors euh, on va voir un petit peu donc euh, avec des PNJ toujours euh, toujours important les PNJ donc là hop il y avait il euh, une... y a juste une table de craft donc euh, ça j'en ai pas besoin et oui parce que ça me dérange pas de piller dans les euh, de piller dans les maisons avant de m'installer correctement donc ici on a euh, on a une, une herbe folle ici on a ce qu'il nous faut est-ce que est-ce que là dessous on a quelque chose d'important non c'est bon Donc nouveau contenu avec euh, vous pouvez mettre des objectifs à, à faire sur la chaîne hein sur la, sur les commentaires vous pouvez mettre des objectifs par exemple euh, l'épisode numéro 1 sera euh, dans le petit euh, désert qui est à côté de la maison donc euh, on va essayer de récupérer donc euh, Là, vous voyez au loin, vous voyez qu'il y a une petite, euh, pas une petite forteresse mais un petit temple dans le désert Donc on ira on ira essayer de choper ce qu'il y a dans les coffres Sans le faire exploser de préférence Bien sûr, on va mettre ça Voilà, en guise de protection, voilà Donc euh, j'ai pour objectif aussi de faire un peu d'essayer de faire toutes les armures possibles donc vous voyez on a déjà l'armure en... en fer on va faire aussi une armure en or, une armure en cuir, une armure en diam si je peux euh, en maille mais on ne peut pas la crafter l'armure de maille donc voilà un, un peu tous les, euh, tous les et on va voir un petit peu des succès que j'ai fait. Donc euh, il me manque plus qu'à faire un gâteau, une tuerie sur le gâteau, du blé, du sucre, du lait et des œufs. donc ça non. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait aussi Sauter d'une falaise à dos de cochon, donc ça c'est fait. Donc on a un arc, oh, ah, il va falloir que je fasse des rails, et là c'est miné de jams. Oui, donc vous voyez, on a pas mal de choses à faire J'ai pas encore de jams Donc c'est ça qui va me coincer Un petit peu Ah, il faut que je pêche et cuisine Un poisson, donc j'ai peut-être aller pêcher aussi Il y a un épisode où j'ai aller pêcher Donc, requiert dans le feu de l'action Et là, bien sûr voilà, Les objectifs sont là Avoir une pomme de match, Donc ça, c'est facile à faire Euh, euh couper du bois obtenu donc vous voyez on a quand même pas mal d'objectifs d'obtenu déjà il me manque plus que voilà il me manque quelques petites choses voilà donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez hein. pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour l'épisode numéro 1 de, de survie voilà tout simplement survie avec, euh, avec euh, l'épisode sur le temple des sables, voilà. Donc on va les tuer cette petite poule, pourquoi Parce que c'est euh, une poule poule poule poule poule poule pondeuse, voilà. Comme on dit. Voilà, je commence à gagner des niveaux, on est, euh, on est euh, là. Alors, qu'est-ce que m'échange Par exemple, là, je peux avoir des émeraudes, donc c'est génial. J'en ai un, pas encore topé des émeraudes. On va continuer à visiter un peu euh, les habitations. Donc lui, il me donne du cuir. Voilà, je peux... Mais si j'ai du cuir, euh, je le garde pour moi. Là, il n'y a rien de spécial ici. Donc, on va y remettre les dalles parce que c'est. Euh, faut admettre que c'est quand même important. C'est euh, au cas où que les, les demi-dalles, comme ça, cachent quelque chose. Voilà. Hop, il commence à faire nuit. Donc. Euh, donc il faut que je retourne dans ma maison. Qui est bien sûr là-bas. Donc on a beaucoup de blé, on a des carottes, on a pas mal de choses qui se, qui se font. La nuit tombe et cet épisode durera un peu plus longtemps que prévu puisque... Voilà, donc hop, on va récupérer la torche. Voilà